Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui On attaque le rework de Stitches, le quatrième et avant-dernier rework de la 2.54.0 avec un très très gros rework, donc peut-être que celle-là durera un peu plus longtemps avec des changements très intéressants ma foi puisque... Euh, alors je sais pas si Stitches sera vraiment viable maintenant parce qu'il était tout simplement dans l'état du pire tank euh, de la méta Honnêtement, même Arthas euh, est bien meilleur, Stitches c'était très compliqué, son peeling abominable, euh, sa capacité à faire la différence euh, abominable. Blizzard a fait pas mal de changements pour essayer de faire en sorte que, à l'image d'une Johanna, on puisse le draft pour uh, un peu plus de wave clear et autres. Sauf que, bah, malheureusement, Johanna fait mieux, en fait. Donc, Stitchy, c'est vrai qu'il avait beaucoup de mal à trouver sa place en tant que main tank. Du coup, on va attaquer les statistiques de base que Blizzard a touché sur Stitches, et notamment la capacité du hook, le hook, le crochet, le grappin de Stitches, qui voit une nouveauté, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo de patch note normale, que je vous mettrai dans les liens, hein, bien sûr, mais c'est super important, puisque nouvelle mécanique totalement remaniée, c'est quelque chose que j'évoque depuis très longtemps, que Blizzard fait pour la première fois, c'est à dire une sorte de quête naturelle sur un perso mais pas une quête naturelle en mode bah, touche un certain nombre de hooks et du coup tu vas avoir euh, une obtention mais en fait tout simplement le talent 13 qui augmentait la portée de 40% du grappin et eh bien plutôt que de la mettre de base sur Stitches dès que vous atteignez le niveau 13 la portée du hook est augmentée donc on a l'équilibrage du fait que ce soit pas trop important en early game mais arrivé à un certain palier à savoir le palier 13 Stitches Gagne une sorte de talent naturel Et il gagne 40% de portée sur son grappin Ça, c'est génial Et ce genre de système, sachant que j'avais un peu peur pour l'infobulle C'est marqué dans le hook A partir du 13, vous gagnez 40% de range Donc, même l'infobulle là-dessus est plutôt cool Il devrait peut-être le mettre en vert ou un truc Mais bon, sinon c'est très bien Du coup eh bien euh, j'espère qu'ils feront ce genre de choses pour de futurs équilibrages également Parce que ça pourrait permettre d'équilibrer des persos Je pense à, à des trucs comme ça pour Zul'jin Je pense à des trucs comme par exemple à, à partir du niveau 13 œil de Zul'jin c'est bon Zul'jin de base il peut avoir la moussepeed et tout Ça serait super intéressant Donc voilà pour ce qui est de, euh, du changement sur le hook Mais c'est pas terminé On a le changement sur le slam donc le choc en français si je ne m'abuse Donc avec une augmentation du CD passant de 7 à 8 secondes on a également euh, le slow, la durée du slow qui est prolongée. Avant c'était 1,5 secondes, maintenant c'est 2 secondes. On a également euh, une suppression des dégâts supplémentaires sur les sbires. Et là on se dit, bah attendez, c'est con quand même, Blizzard a fait plein de changements pour améliorer le PVE de Stitches. Et ils ont dégagé, ils ont dégagé ça du slam. C'est normal, ils ont dégagé ça du slam parce qu'ils l'ont passé sur tout simplement le passif. Mais j'y reviendrai du coup, bah j'y reviens maintenant en fait. Euh, Shambling Horror, donc maintenant un activable, le passif devient activable. 60 secondes de temps de recharge, uh, activate to spread vile guys in a large area every second donc en gros vous activez, ça permet de balancer euh, le, le, le gaz abominable en gros dans une large zone autour de vous chaque seconde et ça vous permet également de ne pas être ralenti, vous ne pouvez pas être euh, ralenti en dessous de 110% de votre move speed et donc ça c'est quand même assez intéressant, c'était l'ancien niveau 20 stitches qui faisait que vous ne pouviez pas être ralenti parce que le gros problème de Stitches en main tank c'est qu'il a la hitbox d'un camion, quasiment celle d'un Deathwing, il n'a pas de mobilité et il a des contrôles très limités, donc c'est un personnage, qui est une sorte de, de poteau d'entraînement en fait, et on peut facilement le stopper. donc Ce truc là ça permet de ne pas être ralenti, alors vous pouvez toujours être root, vous pouvez toujours être stun, etc, mais vous ne pouvez pas être ralenti, donc c'est plutôt intéressant pour Stitches, sachant qu'en passif, e euh, toucher des héros avec vos enfin toucher des ennemis pardon pas pas des héros toucher des ennemis avec vos auto-attaques euh, ou la zone centrale du slam donc le Z enfin du slam du choc hein, du coup de, du, du Z et eh bien va propager le vilgaz donc le gaz abominable qui va faire 27 de dégâts sur trois secondes enfin, 27 dégâts pardon pas 27 27 de dégâts sur pendant trois secondes Deals 150% more damage to minions, mercenaries and monsters Ça fera 150% Donc ces 27 de dégâts seront 150 fois plus importants Contre des sbires, contre des mercenaires Et également contre les monstres Les monstres c'est tout simplement les créatures des cartes, par exemple les squelettes sur Sanctuars Inferno, euh, les, euh, les araignées sur euh, Spider Queen, euh, les immortels sur BE, etc., etc. Donc ça c'est plutôt cool. Donc en gros le PVE sera plus sur le Z mais sur le D, sachant que malgré tout la zone centrale, donc ça c'est intéressant, la zone centrale du Z, donc juste devant, applique ce truc. Donc le Z conserve un petit peu cette capacité à PVE mais pas à très longue distance, à courte distance, donc ça c'est juste pour les changements baseline, hein, les changements naturels sur Stitches, maintenant on va attaquer donc, les talents 1, hein, beaucoup de changements, hein. c'est simple Stitches, à part le 10, tous les paliers sont modifiés, donc ça va être assez long, euh, on va commencer par le patchwork création, donc la création de patchwork, euh, on gagne 3 d'armure pour chaque unité affectée par le vile guys donc le euh, gaz abominable, ça peut se stacker jusqu'à 8 fois, donc ça c'est quand même assez important, alors l'idée évidemment c'est de toucher un maximum de monde avec le Z et ensuite vous mettez des auto attaques pour propager le, de, le gaz abominable sur de nouvelles personnes euh, Lorsque l'horreur, donc l'activable, lorsque le dé est activé Vous avez tout simplement, le, ce montant d'armure est doublé Donc ça c'est intéressant si vous avez mis, je sais pas moi, le, le, le gaz sur 4 mecs Et bien vous l'activez, boum, vous montez à, à votre stacking maximal Donc ça c'est plutôt cool euh, Augmente passivement également, augmente la régénération d'effet de tous les heals reçus de 15%. Ça veut dire que bah, vos propres soins, donc le E par exemple de, de Stitches, qui est un heal, fonctionne. Euh, fonctionne tout simplement 15 fois mieux. Les globes fonctionnent 15 fois mieux. Les fontaines fonctionnent 15 fois mieux. Et les soins de vos alliés, bien sûr, fonctionnent 15 fois mieux. Enfin 15% de plus sur vous-même. Donc ça c'est plutôt plutôt sympa. Hein. On oublie toujours mais l'amélioration des heals, c'est quand même sympathique. Et c'est cumulable ça faut pas l'oublier mais c'est cumulable aussi, bon après il n'y a plus grand chose qui augmente les heals généralement, tu as, tu as la grenade d'Anna au final, donc là, la grenade d'Anna sur un Stitches c'est vrai que bah, ça peut commencer à faire euh, beaucoup de heals supplémentaires. Euh, Savor the Flavor, donc la quête sur le E, toucher un héros ennemi avec le Devor, donc le E, le dévorer, augmente la régénération passive de Stitches d'1,5 un, points et les dégâts de Guys de 2%, donc au gros le passif fait 2% de dégâts supplémentaires, euh, tout, enfin à, chaque, à chaque stack qui est stackable jusqu'à 100 fois, donc c'est plutôt pas mal. Hein, 100 fois, c'est tout ça. Vous pouvez monter à 150 de régénération et du coup, et eh bien à 200% de dégâts supplémentaires sur le gaz abominable. Il y a un plafond à l'époque, il n'y a pas de plafond, maintenant il y a un plafond. Angry. Alors je sais pas, normalement je crois que les stacks S'arrêtent pour tout, ou alors c'est peut-être que Les dégâts qui s'arrêtent à 100 fois, n'hésitez pas à me le dire Mais je crois pas que, enfin pour moi Le plafond est sur les deux, mais c'est possible que le plafond soit sur L'un des deux, euh, j'avoue que J'ai pas, pas vérifié Donc euh, n'hésitez pas à me le dire dans les, dans les commentaires Si c'est pas le cas. Hungry for more donc vous gagnez de base 5% de Move Speed, et ça c'est la grande différence avec l'ancien talent, c'est que l'ancien talent ne donnait pas de bonus, il fallait d'abord récupérer des Globes, euh, donc on change un petit peu le fonctionnement, de base vous gagnez 5% de Move Speed avec Stitches en prenant ce talent, c'est très bien, euh, récupérer, donc gathering a Regeneration Globe increase Stitches Maximal Health by 30, donc prendre des Globes avec Stitches vous donne 30 PV supplémentaires, tous les 20 Globes, Stitches gagne 5 5 points de pourcentage additionnel sur la movement speed donc si vous prenez 20 globes vous montez à 10% de move speed, si vous prenez 40 globes vous montez à 15% de move speed ce qui est quand même vraiment pas mal hein. puisque à l'époque c'était tous les 15 globes vous gagnez 5% maintenant c'est 20 globes donc on pourrait dire c'est un nerf mais vous avez 5% de base et honnêtement 20 globes c'est faisable avec Stitchy sachant que vous avez un E qui one shot un mage. Honnêtement 20 Globes, euh, en fait faut pas aller chercher les 40 Globes, bien sûr 40 Globes c'est quasiment impossible, enfin c'est possible mais ça va être très long etc Donc 20 Globes c'est beaucoup plus faisable pour avoir les 10% de speed et 10% de speed en permanence C'est tout simplement un niveau 13 de James Raynor hein, donc c'est quand même pas dégueu Donc le Hungry Formant me semble être quand même toujours le meilleur talent euh, Augmentation des points de vie et augmentation de la speed c'est quand même très intéressant sur Stitches Sachant que ne l'oublions pas le E Soigne en pourcentage des pv max de stitches c'est plutôt cool et il y a pas mal de talents autres qui soignent en pourcentage pv donc plus vous êtes pv plus c'est efficace et plus c'est rentable donc je trouve honnêtement que les trois talents sont intéressants euh, j'aime bien ce qu'ils font avec le saver ce flavor pour à la fois être de la régène et en même temps euh, être des dégâts sachant qu'avant il y avait une petite fusion entre enfin euh, sachant qu'avant c'était juste euh, de la régène il y avait quand même un petit heal sur la durée qui était intéressant il n'y a plus ce petit heal sur la durée. Donc celui-là, je sais pas trop. Je sais pas trop. A... C'est cool pour la régène naturelle. Mais d'un autre côté, bon, faut, faut faire un build un peu particulier, je pense, pour que ce soit intéressant. Et euh, celui-là est cool aussi, celui-là est cool, même si je pense quand même que le Henry Former reste toujours euh, la meilleure option pour Stitches. Niveau 4, et là, là, là, là ça devient super intéressant, parce que c'est des talents 7 et tout qui arrivent niveau 4. On va commencer par le Tenderizer, que je trouve vraiment intéressant. C'est euh, une fusion entre deux anciens sets de Stitches. C'est deux anciens sets ramenés au niveau 4, fusionnés. Hop, hop, hop. <rire> Genre, le talent est super cool. Euh, L'auto-attaque de base contre les héros. Et les ralentit de 25% pendant 2,5 secondes. Donc avant c'était l'attendrisseur, une auto-attaque euh, réduisait 2,5 secondes la, de 25% la mousse speed. Et ça serait initialisé la durée du ralentissement par la zone centrale de choc. Il n'y a plus ça, mais c'est pas grave, les auto-attaques ralentissent. De plus, les auto-attaques restaurent 2% du maximum des PV de Stitches. Encore une fois, à l'intérêt des globes, bah, vous avez plus de PV, donc ce talent-là vous soignera encore plus. Et ce qui est intéressant c'est qu'avant c'était 2%, donc toucher des héros avec des attaques de base ou avec la zone centrale de choc rend bah, la balaffer 2% de son maximum de points de vie. Il n'y a plus la synergie sur le slam, sur le Z, mais malgré tout, eh ben, le Tenderizer hein, qui va à la fois ralentir et soigner, ça c'est vraiment cool pour Stitches honnêtement. Euh, sachant que voilà, ça soigne en pourcentage PV max donc c'est plutôt cool, ça permet aussi de tempo la recharge euh, du E, il y, y a des choses intéressantes, il y a des choses quand même vraiment intéressantes. Donc moi j'avoue que ce talent 7 c'est pour ça que je vous le présente en premier parce que je le trouve vraiment vraiment cool. Ensuite on a le playtime qui était LE talent 4 de Stitches historiquement, euh, les attaques de base réduisent le temps de recharge du slam de 0,75 secondes et restaure 5 de mana. Donc ça c'est cool, c'est à dire plus de Z et en plus vous récupérez de la mana pour éviter d'avoir l'effet contre mécanique euh, que euh, vous vidiez votre barre de mana. Toucher des héros avec la zone centrale réduit le CD. D'une seconde, alors je pense je, donc ça c'est intéressant. Ça fait que vous avez les auto-attaques du temps de recharge du Z, et en plus de ça, vous avez tout simplement euh, le euh, vous avez tout simplement en fait bah, une réduction de CD supplémentaire en, en dehors des auto-attaques, donc à distance un peu plus longue, même si c'est dans la zone centrale, donc pas si long que ça. Euh, ce qui est cool parce que au final, on a un CD qui a été augmenté d'une seconde, mais les dégâts eux n'ont pas été touchés et le slow est plus long. Donc en fait, c'est quand même assez intéressant. Je pense qu'un build sur le Z va être très intéressant à mon sens. Le Vile cl Cleaver, donc, euh, basic, les auto-attaques de base contre les héros ennemis euh, avec le Vile Guys infligent 35% de dégâts, de dégâts supplémentaires et spread, donc, propage le euh, gaz abominable aux ennemis ennemis. Donc, en gros, si le mec a déjà votre Vile euh, Guys, sachant que la, la première auto en gros applique le gaz abominable, la deuxième auto-attaque fera 35% de dégâts supplémentaires et en plus de ça, ça se propage aux adversaires donc dans une optique de wave clear, d'un dans stitches d'un dans stitches solo lane par exemple qui serait sur le wave clear sachant que je le rappelle, le Valgas fait plus mal en PvE sur Sanctuaires Inferno aussi pour se récolter au squelette et tout ça peut être pas mal dans une optique de solo lane pourquoi pas euh, Maintenant je pense que le Z reste quand même très intéressant sachant que c'est marqué euh, les basiques auto attaques réduisent le CD du Z de 0.75 secondes donc quel que soit l'adversaire si vous faites euh, sur un sbir etc. Vous réduisez le temps de recharge du Z. Donc aussi votre PvE. Parce que même s'il n'y a plus le PvE sur le Z, dans tous les cas le Z, la zone centrale applique le, le, le, le horror. Enfin le pas le Shambling le, le, le Guys, Et en plus de ça, donc le, le gaz abominable, et en plus de ça, bah, c'est votre principal sort à dégâts en fait. Vous hein. faites 104 de dégâts dessus donc euh, en zone donc c'est quand même assez cool. Donc ouais en PvE un des deux, en main tank, euh, Thunder Eyes ou le playtime je pense. Niveau 7, niveau 7 on a encore une fois des talents intéressants On a celui-là qui était niveau 4 avant, toucher un ennemi héros avec le hook Fait des dégâts additionnels équivalent à 5% de leur maximum de PV Ce qui est quand même pas dégueu pour un talent 7 Et réduit également, même si c'était 4 avant, c'est vrai qu'il y avait le, le playtime Qui permettait de réduire le temps de recharge du hook, du Z, etc Et en plus de ça, ça réduit le temps de recharge du hook de 5 secondes et restaure 35 de mana, ça là dessus pas de changement euh, c'était le niveau 4 mais qui a été euh, qui a été ramené niveau 7 la différence c'est qu'avant c'était 3 secondes de temps de recharge, maintenant c'est 7 euh, 5 pardon, donc il y a un, quand même un petit up puisqu'il passe au niveau 7 donc là dessus c'est plutôt cool en, en attendant, on a également, la... bon je vais faire dans l'ordre, le second helping donc la, la seconde main qui était tout simplement un niveau 20 donne une charge additionnelle sur le E avec 6 secondes d'utilisation entre deux talents, parce que oui au 20 on avait la possibilité je crois que toutes les secondes de lancer un E, on avait deux charges de E c'était un niveau 20 et du coup tu avais une seconde de battement entre les deux, là tu auras 6 secondes de battement entre les deux pour éviter que le, le Stitches soit vraiment trop trop trop trop enfin intuable, c'est quand même un talent 20 qui a ramené niveau 7, c'est compréhensible qu'il ait ce petit nerf. Euh, Loan, donc Loan en anglais, si Stitches est à son max point de vie après avoir utilisé dévoré, donc si Stitches... Et Alors ça c'est intéressant parce que je crois que sur la patch note c'est pas tout à fait indiqué comme ça Donc si Stitches se heal jusqu'à son maximum de PV grâce au E Ce qui est pas du tout dit sur la patch note hein, C'est pas du tout dit comme ça mais bon je, je vais pas Je vais quand même vérifier Non j'ai rien dit c'est pareil en fait euh, Mais du coup si jamais vous claquez votre E et que vous arrivez maximum de PV, eh bien vous gagnez un shield de 15% qui va durer 10 secondes. Donc sachant que à chaque mort ça réduit la puissance de ce shield de 3%. Honnêtement, à ma première lecture, je m'étais dit c'est nul. Ça veut dire qu'il faut E quand vous êtes max de PV et tout. En vrai, ça veut dire le problème. Il y a toujours cet effet contre mécanique. C'est quand même vous voulez claquer votre E avec au bon moment, au moment où vous en avez besoin, quand vous avez perdu 50% de vos points de vie ou un truc comme ça et que faut vous, a, faut, vous avez suffisamment bait l'adversaire, c'est le moment de E en fait, de vous pouvoir vous régénérer. Là, ce talent vous incite à E, même quand vous n'êtes pas encore fou, enfin, même quand vous êtes pas encore trop inquiété, pour pouvoir gagner ce bouclier. Ce bouclier, s'il restait de manière permanente et qu'il n'était pas stackable, je dirais OK parce que... Bah ça permet de charger votre shield et euh, bon ça serait un peu fort mais en vrai s'il n'est pas, pas cumulable Pourquoi pas et à la limite il dure 10 secondes et au bout des 10 secondes un truc à la chaîne en fait Au bout des 10 secondes vous gardez que la moitié donc 7,5% de vos PV max Ça me semblerait pas complètement déconnant Là à l'heure actuelle c'est vrai que je, je pense que ça incite à de mauvaises mécaniques, une mauvaise utilisation Après vous, vous avez deux charges de e, donc pourquoi pas Le Loan là dessus on pourrait se dire c'est pas mon. Franchement je trouve que c'est un des loans les moins intéressants Parce que c'est pas Mais de toute façon que vous preniez le loan ou pas On s'en fout, avoir deux charges 2 sur Stitches C'est très fort, deux charges 2 sur Stitches C'est excellent, maintenant le loan c'est du bonus, c'est du bonus et je vais pas revenir en détail sur les loans, euh, pour moi bah, c'est un talent ballsy parce que, enfin, en vrai celui-là c'est peut-être l'un des moins ballsy parce que ça vous donne 2 charges 2, donc sur Stitches 2 charge 2, c'est très fort. Maintenant le petit bouclier c'est du bonus, quoi. le bouclier c'est du bonus, je vous incite quand même à l'utiliser proprement, euh, même si vous revenez pas max PV avec un E, c'est pas grave, c'est toujours ça de prix. donc euh, en soi, c'est pas... Surtout qu'il ne faut pas oublier que maintenant vous avez 6 secondes de CD en plus entre les deux E donc vous ne pouvez pas vraiment craquer votre E un peu n'importe comment, donc euh, bref je sais pas, Je suis le loan c'est du bonus et même si vous mourrez et que vous perdez euh, la puissance du shield on s'en fout quoi, le, le, les doubles charges de e, c'est cool, la différence c'est que je dirais que les, deux, les autres loans que ce soit sur Johanna, Raynor, etc, là c'est ballsy, euh, celui-là il n'est pas sur ballsy que ça parce que vous avez deux charges de E, <rire> là, ouais, le, le petit bémol c'est 6 secondes de CD entre les deux. La putréfaction, enfin, euh, lorsque vous activez votre dé, le shambling Horror, le gaz abominable réduit les soins de 30%. Donc on monte, puisqu'il me semble que c'était 25% avant, euh, ce qui est plus du tout pareil. Je vérifie, mais il me semble que c'était 20%, non, c'était même 20% dans euh, Donc ça, c'est plutôt cool, on, on gagne 10 points de pourcentage, donc ça, c'est cool. Euh, pendant 5 secondes, je crois pas que c'est changé. Ah oui, c'est tant que le truc est actif. Donc ah, oui, c'est même meilleur, parce que tant que le truc est actif, euh, le gaz réduit... Ah oui non mais du coup la durée, la durée c'est 5 secondes en fait, donc c'est 5 secondes, ça change rien à ce niveau là, c'est toujours un anti heal de, de 5 secondes mais par contre 30%. De plus, le gaz abominable soigne Stitches à la hauteur de 60% des dégâts infligés et ça c'est une grosse différence puisqu'à l'époque c'était 33%, enfin l'ancien Stitches c'était 33% des dégâts convertis en heal, donc là il y a un truc à faire surtout que maintenant on peut augmenter la puissance des dégâts du gaz en prenant Saver the Flavor, donc vous augmentez la puissance du gaz abominable. Donc potentiellement vous pouvez améliorer encore plus le heal que vous allez recevoir. Maintenant soyons clairs, le gaz abominable, la sustain n'est pas énorme. Euh, au début moi j'aimais beaucoup ce truc là, euh, j'avais essayé sur l'ancien stitches et en fait bah, pff, la sustain n'est pas dingue. Et personnellement je trouve que les deux autres sont meilleurs. Euh, Celui-là est vraiment pas mal, hein, maximum de, 5% de maximum de PV, réduction du, coup en, du CD de 5 secondes et restauration de 35 de mana. C'est quand même pas dégueu, hein, sachant que maintenant vous avez le 13 en automatique sans même vouloir vous commit dessus Je trouve ça pas mal, hein, ça pas mal sachant qu'il y a des nouveaux talents sur le hook aussi Celui-là, le fait de l'avoir passé niveau 7, je pense que c'est une très bonne chose Parce que ça permet d'aller chercher Playtime ou Tenderizer sans devoir euh, négliger celui-là Donc c'est plutôt, plutôt cool Niveau 10, bon, la biputerie toujours aussi forte La Gorge contre Mephisto c'est ok, sinon c'est vraiment pas foufou à part si vous voulez rigoler avec un Medivh Et même euh, Medivh Gavage, enfin... Euh, Bill Putrid, euh, je veux dire JPL et Dinitas quand ils jouaient Stitches avec Medivh, ils jouaient Bill Putrid, hein. ils prenaient le portail, ils faisaient RRR et boum boum boum, hein. surtout que vous allez voir le, le vin de la Bill Putrid, il est plutôt pas mal, niveau 13, euh, donc nouveau talent qui arrive, on a euh, donc l'ancien qui n'a pas changé, lui c'est le mythe Hook, euh, le mythe Hook qui lui n'a pas bougé, euh, touche un héros ennemi avec le l'hameçon, donc le Hook, va soigner Stitches de 20% de ses maximums de points de vie sur 4 secondes, ce qui est pas dégueu. Lorsqu'il est actif, les auto-attaques de base contre les héros rafraîchissent la durée de cet effet, donc potentiellement si vous auto-attaquez, vous pouvez garder cette régène de 20%. des. En gros c'est-à-dire que chaque seconde vous gagnez 5% de vos pv max, ce qui est quand même pas dégueu, hein. 5% de vos pv max c'est pas dégueulasse, donc c'est plutôt pas mal. Le problème avant du, du myth hook c'est qu'il y avait la portée du grap et il y avait également le slam au 13 donc c'est vrai. Qu'il avait du mal à s'exprimer. Donc là, honnêtement, bah, il a une place qui est intéressante. Puisque bah, maintenant, le hook est de base. Ensuite, on a. Donc, au niveau 13, faut pas oublier que vous avez la portée qui, est, qui, qui. Ça ne néglige pas de prendre la portée. Enfin, vous pouvez pas choisir entre portée ou ça. Donc, c'est cool. Vous avez les deux. Under pressure. Donc, euh, la, les dégâts du slam sont augmentés de 25. Ce qui n'est pas dégueulasse. Hein. Je rappelle, c'est encore une fois votre outil principal de dégâts et utilitaire. Puisque c'est votre principal outil de peeling. Vous allez slow méchamment l'adversaire. Après avoir infligé des dégâts avec le gaz abominable 6 fois, vous augmentez en permanence les dégâts du slam de 1, jusqu'à un maximum de 75 dégâts additionnels. Ce qui est quand même pas dégueulasse, encore une fois. Hein. Ça vous permet de monter à plus de 100 de dégâts sur votre Z en additionnel. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Imaginez avec un petit build playtime où vous avez la réduction du CD, ça peut être vraiment, vraiment cool. Under Pressure, donc ça on l'a dit. Chop, chop, touche un héros ennemi avec le hook, ou activer l'horreur shambling, donc le dé, qui permet de spread le gaz abominable, va augmenter 50%, de 50% votre vitesse d'attaque pendant 5 secondes. Donc ça honnêtement la vitesse d'attaque de Stitches, on s'en fout un petit peu. Euh, L'intérêt bien sûr c'est potentiellement la vitesse d'attaque avec ça pour pouvoir bien soigner sur les autos. Et l'autre, ça peut être. Euh, il est où il est où le où Sinon ça peut être avec le Vile Cleaver qui va tout simplement euh, deal 35% de dégâts supplémentaires et spread plus souvent le gaz abominable mais honnêtement je trouve que c'est même meilleur avec ça parce qu'on pourrait dire ouais ça, sp ça spread bien avec ça pour améliorer le burst ouais mais celui-là il slow et vous soigne encore mieux donc euh, avec Stitches euh, la sustain est meilleure mais si vous voulez plus de dégâts c'est vrai que le Vile Cleaver peut être cool maintenant bah, si vous voulez plus de dégâts pour moi l'Under Pressure est meilleur Puisque bah, vous mettez des dégâts de zone, celui où la vitesse d'attaque ça marchera que sur un héros. Bon, vous allez me dire, ouais, mais ça spread le gaz abominable. Ouais, mais le gaz abominable c'est un petit dot sur le. C'est pas, pas incroyable. Alors que le slam ça touche en zone, donc c'est plutôt cool. Sachant que c'est pas marqué que ce soit les dégâts supplémentaires dans le centre ou pas, ça fait, ça fait des dégâts. 104 de dégâts euh, à n'importe quelle cible dans la zone. Bien sûr, les mecs qui sont dans la zone, dans la zone centrale, la zone plus proche, prennent 50% de dégâts de bonus, donc ça c'est cool. Mais de toute façon, tous ceux qui sont dans la zone du Z, bah, ils prendront les dégâts donc c'est quand même vachement plus simple, je pense que Under Pressure à ce niveau là est meilleur si vous voulez des dégâts et si vous voulez de la sustain bah c'est vrai que le mid hook, la différence entre le mid hook et celui-là c'est que celui-là faut toucher, celui-là bah c'est de l'auto-attaque donc c'est moins, moins dur, mais celui-là c'est le plus facile à proc en fait. Niveau 16, donc les, les 3 13 sont, sont prenables, niveau 16, niveau 16 on a tout simplement mais après faut pas oublier aussi que ça réduit les temps de recharge euh, avec par exemple le playtime, vous réduisez le temps de recharge aussi du slam hein, c mais le problème c'est c'est de l'auto, faut, faut être au cac. Niveau 16. Pulverize alors ça c'est cool ce qu'ils ont fait puisque la pulverize qui, est qui était 13 est passée euh, niveau 16 donc il n'y a pas besoin non plus de concurrencer meet -hook avec le pulverize par contre le pulverize reprend à une époque ce talent je rappelle il se tenait, hein. <rire> il mettait un stun il étourdissait mais du coup c'est vrai que c'est un talent qui fonctionne très bien et moi personnellement que je jouais sur Stitches au niveau 13 la portée de hook c'était cool pour les mecs qui voulaient euh, mettre des hooks impactants. mais sinon il ne servait à rien sans hook en fait le problème c'était soit tu es utile soit tu es utile que sur un hook ce qui est bien c'est que maintenant tu peux jouer et pulverize et la portée du hook donc c'est super fort Et pulverize, les héros touchés par le slam sont slow de 80% pendant 0,75 secondes Parfait pour pouvoir réussir un hein, hook, le mec bouge pas, hook réussi, Facile et si de toute façon vous avez réussi le hook, mettez le Z, le mec il bouge pas euh, Le héros qui a été touché par le Z voit son armure réduite de 10 pendant 4 secondes donc il fusionne l'ancien 13 et euh, le niveau 16, enfin l'ancien Pulverize, et enfin il, il fusionne le talent 16 du Z et la Pulverize qui était au 13 Il fusionne tout ça pour un niveau 16 et c'est plutôt cool, sachant que ça dure 4 secondes Je rappelle que le playtime permet de réduire le temps de recharge etc Il y a moyen d'être insupportable avec le Pulverize avec des dégâts avec l'Under Pressure Moi, moi j'avoue que le Bill Slam me vend du rêve, hein. peut-être que je me trompe totalement mais le Pulverize le build Z me semble très intéressant et sachant que vous n'êtes pas obligé de partir non plus tout sur Z Vous pouvez tout à fait jouer Tenderizer, même si l'auto-attaque réduit, c'est vrai que c'est cool Vous pouvez faire de, de, de, de, de comment dire, vous pouvez faire de l'hybridation Les sucs digestifs euh, Le Devour Deals an additional 140 damage over 5 secondes Donc en gros le E va permettre de mettre un petit dot Enfin, c'est pas dégueu en plus, hein, 140 de dégâts sur 5 secondes, on dirait presque un on Venom à l'ancienne Quand c'est utilisé sur un héros, le temps de recharge du E est réduit de 5 secondes et va infliger au héros 50% de dégâts supplémentaires sur 5 secondes, donc si vous utilisez le E sur un héros c'est pas mal du tout mais ça marche aussi en pve donc sur un boss, un camp etc sachant que le E fait plus de dégâts, je le rappelle en pve, enfin, c'est tout simplement euh, donc 115, 114 de dégâts sur les héros mais 319 au non, au non héroïque, bah, c'est vrai que le suc digestif c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Et ensuite on a le flare up, la rage ardente de Stitches. Alors c'est pas l'une des meilleures rage ardentes du jeu parce qu'elle fait 15 de dégâts par seconde de base. Ce qui est pas énorme en termes de chiffres, hein. la plupart des rage ardentes c'est entre 19 et 21. Sauf celle de Johanna qui pue la merde qui est à 12, un truc comme ça. Mais Stitches, toucher un héros ennemi avec un hook ou activer le dé va augmenter ce dégâts de 100, ses dégâts de 150% pour 4 secondes. Le petit bémol c'est qu'avant ça ne marchait que sur les hooks, mais ça durait 8 secondes. Et ça infligeait. Euh, non j'ai rien dit, c'est des valeurs niveau 1, hein, donc ça infligeait pas un point de dégâts, c'était normal que ce soit 15. Parce que ça c'est des valeurs niveau 0. Mais le truc, c'est que les quatre, les 8 secondes tu les sens, hein, tu les sens. Hein. Avant les 8 secondes ça marchait super bien, tu mettais un hook même à bout portant ou à, à très courte portée, tu jouais pulverize plus, le, plus la rage ardente, et fa c'était facile. Là, déjà, il n'y a plus le pulverize, Et en même temps. Donc, tu ne peux pas jouer et pulverize et le flare up. Sachant que euh, maintenant, ça dure que 4 secondes. Donc, euh, c'est dur. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est peut-être 4 secondes sur le dé mais 8 secondes sur un hook. Ça aurait pu être cool. Ou 6 secondes sur un hook, à la limite, pour pas que ce soit trop trop fort non plus. Mais euh, la rage ardente, moi j'aimais bien ce talent. Quand il y avait vraiment besoin de faire des dégâts, j'avoue que ce talent était bien. Le problème, c'est que maintenant, bah, tu as deux autres talents qui sont excellents aussi au même palier. Donc, je pense que la rage ardente prend un coup. Même si c'est vrai que c'est pas dégueu sur un. En fait le kit de Stitchy fait que les rages ardentes sont pas dégueu. Bill Putrid, le Z, il y a un hook aussi pour amener le gars, sachant que tu vas plutôt hook à mi-distance, voire peut-être à même à bout portant pour assurer le.. Pour assurer le CC et surtout pour assurer la rage ardente. Donc c'est. La rage ardente sur Stitchy c'est pas trop mal en fait. Maintenant je pense quand même que le pulverise c'est. c'est C'est en fait. C'est juste trop fort. Donc les deux autres sont un petit peu. souffrent un petit peu par rapport au pulverize. Niveau 20 Niveau 20, mais voilà, moi je vous parle de ça parce que c'est vrai que je l'avais un petit peu joué, je le sous-estimais peut-être à une époque euh, Maintenant je pense qu'il prend quand même cher avec euh, l'absence des, des 8 secondes sur la rage ardente Parce qu'une rage ardente qui proc toutes les secondes, hein. donc ça veut dire que 4 proc au final de votre rage ardente en, améli en version améliorée C'est pas, pas fou Niveau 20, niveau 20 et on va commencer par la bile puterie d'améliorer, c'est... Waouh <rire> La bille putride inflige 100% de dégâts supplémentaires au héros Donc deux fois plus de dégâts Je rappelle la bille putride, chaque tick c'est 37 de dégâts par seconde au héros ennemi. Regardez, hein, comparé avec une rage ardente Rage ardente c'est 15 Bille putride c'est 37 Donc là vous, vous doublez la bille, les dégâts de la bille putride Ça slow également les ennemis de 35% pendant 1,5 seconde Et ça vous donne 20% de move speed euh, Pendant que vous émettez la bille Sachant que ça dure 8 secondes Donc c'est plutôt pas mal et au 20, donc 100% de dégâts supplémentaires, mais c'est pas terminé, il y a une quête A chaque fois que la bilputride inflige des dégâts à des héros La durée du death timer de Stitches est réduite par 2% Donc une bilputride sur un team fight, c'est assez énorme, jusqu'à un maximum de 80% de la réduction totale Et là c'est différent, alors attention il y a une erreur sur le patch, c'est celle là qui est vraie Une fois, si, si, vous, si vous êtes mort et que vous utilisez, et que du coup ça utilise la rez accélérée tous les effets de la quête sont supprimés, donc faut restaquer avec la bile putride. Inutile de vous dire que la bile putride améliorée, mes amis, c'est super fort et c'est un écho au premier talent. Même moi, j'ai pas connu ces talents, mais c'était les talents de l'alpha sur les tanks où en gros les tanks pouvaient euh, réduire de, de moitié ou même encore moins. Euh, je crois qu'ils avaient 20 secondes de death timer sur leur mort ou un truc comme ça. Et donc ça fait écho. C'est presque le heroes of the storm classique. On revient à du très très vieux. Et honnêtement. Bah sur Stitches j'aime bien parce que Stitches est censé en prendre plein la gueule Sur Raynor je suis pas fan du tout Mais sur Stitches bah en vrai pourquoi pas Pourquoi pas sur Stitches Sachant que ça a l'air simple à stacker parce qu'on se dit la bille ça touche tout le monde et tout peu c'est pas si simple à stacker donc si vous passez à 80% de réduction totale c'est vrai que vous avez quoi 5-10 secondes de, de reste, je crois un truc comme ça et si vous êtes déjà à 40% du total de réduction c'est déjà bien hein. donc mais rien que pour les 100% de dégâts supplémentaires sur la build c'est fort la build n'a jamais augmenté les dégâts elle augmenté la durée elle augmenté le slow etc et je crois elle doublé la puissance du slow elle a euh, duré aussi quelques secondes supplémentaires je crois 4 secondes supplémentaires ou 6 secondes supplémentaires mais elle ne flégeait jamais plus de dégâts donc c'est un pari qui est assez violent parce que c'est à la fois offensif et défensif, augmentation des dégâts de la, la bile putride, et en plus de ça, ça réduit le temps de mort de Slitches. Et sur un tank, la réduction du temps de mort, ça me choque beaucoup moins. Alors vous allez me dire, bah ouais mais c'est le perso qui a 10 000 PV, tu dis que sur Raynor c'est dur d'aller tuer un, un, un carry qui a moins de PV qu'un tank. Mais en fait, 80% du temps, c'est le tank qui prend dans la gueule parce que c'est le mec qui s'expose le plus. Et encore plus un Stitchy, Stitchy c'est littéralement le mec qui te regarde et il a sa bite et son couteau, puis là. A... Donc forcément il prend. Donc la, la biputerie d'améliorer peut-être nerf un petit peu à la limite le, le temps, le time, la réduction du death timer, sachant qu'en plus c'est sur un ult. Alors certes c'est un ultime qui a un CD court, 75 secondes c'est pas énorme pour un ultime, sachant que ça dure également 8 secondes, donc le CD effectif est, à, est, à la, est aux alentours de 65 secondes, mais je trouve l'équilibrage quand même intéressant contrairement à Raynor qui lui n'a même pas besoin de quêter pour pouvoir enfin, d'avoir une quête à faire pour pouvoir euh, mourir et revenir donc en soi bah je trouve qu'honnêtement il y a un équilibre qui est sain et peut-être nerf encore une fois un petit peu les valeurs mais globalement je trouve ça pas mal euh, Le gavage lui n'a pas changé puis le gavage 20 c'est vraiment pas terrible hein. C'est très très rare qu'ils sont intéressants Déjà le gavage de base très situationnel Gavage amélioré c'est le meilleur moyen de niquer votre team Généralement vous gavage vous soit vous mettez un gavage d'un mec pour faire un 5v4 soit vous chopez un gavage pour essayer de one-shot le gars à la sortie Du coup euh, vouloir bouffer toute l'équipe c'est rarement intéressant surtout qu'ils vont s'espacer sur les death Enfin ils vont s'espacer sur la sortie Vous pouvez même pas genre bouffer tout le monde et recracher tout le monde. Monde sur un combo ça marche même pas donc euh, le gavage amélioré c'est rarement terrible je, je crois que je l'ai vu une fois intéressant sur tout tout tout tout tout les faux je l'ai vu euh, et c'était Kirwa d'ailleurs qui l'avait fait Master Hooker et ça c'est super intéressant le Grapp qui voit son temps de recharge réduit de 5 secondes les ennemis touchés par le hook euh, voient un anti-heal de 100% sur 2 secondes alors ça je suis pas fan, je veux dire le coup de l'anti-heal je trouve ça génial sur un hook puisque quand tu hook un mec tu veux one shot donc réduire le, le heal c'est bien mais 100 c'est trop fort. Pour moi, déjà le 100 de l'antile d'Ana il devrait dégager. Il devrait passer à 75 ou 80 ou 90, mais pas 100 Donc mettre un deuxième antile à 100 je trouve pas ça cool. Euh, mais mettre ça à 75, moi je trouverais ça bien. Les alliés touchés par le hook sont intuables pendant 2 secondes. Alors l'effet intuable c'est quoi C'est l'effet Tazdingo Zujin ou euh, le le tube de l'été de Lucio. Donc c'est pas une invulnérabilité, c'est ce qui est bizarre, mais bien faire au vin Genre Léoric en A, Morales en A sur le Medivac et tout C'est pas une invulnérabilité, c'est un anti-kill Ce qui fait que c'est quand même pas mal Parce que comme ça réduit le CD du hook de 5 secondes Sachant que si vous faites ça sur un allié Ça réduit également le, le hook sur, euh, de 8 secondes, bah ça fait que vous aviez euh, je crois 3 secondes de CD sur le hook pour un pote, donc ça veut dire que quasiment toutes les 3-2 secondes, euh, bah, votre pote il est intuable, ce qui aurait pu être vraiment enfin, euh, si c'était une invulnérabilité, ce serait trop fort c'est un, un intuable, donc ça va, c'est ok donc le master hooker, super bon talent même si personnellement je préfère la bille putrid le master hooker est vraiment très très cool comme talent et imaginez en synergie avec celui-là qui prend 5% des pv max, il y a moyen de faire des trucs sympas honnêtement dessus. Euh, et enfin le gaz bag, donc le, euh, le sac de gaz en gros, lorsque vous activez le dé, ça donne une incensie sur 3 secondes. Et ça c'est très très très très fort pour le petit Stitches, encore une fois c'est un perso qui prend, qu en prend plein la gueule et qui est très, mais alors très très vulnérable au CC. Puisque encore une fois, très gros hitbox, le mec il bouge pas, bon bah facile à attraper. Le Horror, eh, passivement, le Shrambling Horror a un CD réduit de 20 secondes, donc on passe de 60 secondes de CD à 40 secondes CD, donc pas non plus des incentives tout le temps, 40 secondes, c'est quand même assez honorable. Donc honnêtement, eh bien, il a un nouvel arbre de talent, le PPR, qui est vraiment super intéressant. Je peux pas vous dire à l'heure actuelle si le perso euh, va être... Surtout, le poste de tank, c'est très dur. Donc, est-ce que Stitches sera euh, top méta Je pense pas. Est-ce que... Il est nul à chier, je pense pas non plus Donc à voir peut-être que les sti Le Stitches va, enfin ce qui serait cool C'est déjà qu'il redevienne viable et sortable Mais euh, je pense pas qu'il soit top méta Alors peut-être que je sous-estime, euh, peut-être ça se trouve Le build Slam est beaucoup trop fort et tout et en fait ça va être n'importe quoi Peut-être qu'il y aura des trucs à, à changer Que j'ai pas encore euh, suffisamment testé vu mais honnêtement, en tout cas ce qui est sûr, c'est que le rework est super bien je pense et ce qu'ils font est vraiment cool, euh, moi je pensais honnêtement que Blizzard allait prendre le chemin de déplacer Stitches de main tank à solo liner, non, Blizzard veut vraiment en faire un main tank viable et je salue euh, cette initiative malgré tout même si je pensais pas que ça allait être le, le, le chemin euh, choisi, c'est vraiment bien parce qu'on n'a pas beaucoup de tanks dans le jeu donc c'est bien de les, de, les, de les bichonner et plus de Z etc. J'espère juste qu'il sera pas monobuild, Je pense pas, il y a quand même des choses intéressantes. Euh, mais je pense, moi je suis très très attiré par le build Z de Stitches, on va pas se mentir. Et ça a l'air cool. Ça a l'air cool sur des compos one shot avec du Keltas et tout, du Malfurion qui est plutôt dans un bon état à l'heure actuelle. Il y a moyen de faire des trucs très sympas avec Stitches, donc euh, honnêtement. Bah j'aime bien, j'aime bien à tester, à voir, c'est un tank, ça va prendre pas mal de temps pour euh, voir son évolution, mais j'aime bien, je pense que ça peut pas être pire à mon sens Mais euh, qu'à l'heure actuelle, mais honnêtement bah j'aime bien, c'est un super rework ce qu'ils ont fait sur Stitches. Voilà, euh, c'est probablement la vidéo qui a été la plus longue parce qu'il y a tous ces paliers qui ont été retouchés. Euh, N'hésitez pas à me donner ce que vous pensez, enfin à me donner votre avis dans les commentaires de ce que vous pensez du rework Stitches. Moi personnellement j'aime beaucoup, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. vidéo, à plus dans le Nexus Tu vouloir jouer. Vous pouvez suivre les réseaux sociaux de Malgani. Facebook, Twitter, YouTube. Activez la cloche.